On vous donne rendez-vous le 10 septembre pour les ADN Sessions avec Monsieur Kubota, caractère designer de One Punch Man, on aura plein plein plein de surprises. Bonjour Kubota, ADN Paris,